Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous voulons ajouter des lignes dans un tableau comprenant des formules en ligne et en colonne. La mise en forme est réalisée par des styles ou par des formatages directs, ce qui par parenthèse n'est pas recommandé. La mise en forme est également rendue dynamique par un formatage conditionnel, application d'un style pour les lignes paires et d'un style dans cette plage pour les montants supérieurs à 2000. Enfin, des listes de validité ont été définies pour toutes les cellules de la colonne département nous voulons ajouter une ligne à notre tableau cliquez sur l'entête de ligne utilisez le raccourci clavier CTRL plus du pavé numérique puis CTRL D pour dupliquer la ligne précédente nous récupérons le formatage direct les styles les formules les totaux en colonne ont été adaptés nous récupérons la liste de validité, il n'y a plus qu'à remplacer les données variables, si nécessaire.